Effervescence particulière à Guiberois, capitale de la région natale du président du COGEP, Charles Blégoudé. Les femmes des communautés villageoises de Guiberois, de Dignago et de Galébré ont abandonné leurs tâches ménagères quotidiennes pour répondre à l'appel des femmes du COGEP afin de marquer leur soutien indéfectible au fils du terroir, le président du COGEP, Charles Blégoudé. Le préau est trop petit pour recevoir les femmes, les mamans, les soeurs de Jablé Goudé. Le préau de Guibérois Village, prévu pour la cérémonie, n'a pu contenir tout ce beau monde. Il a fallu ajouter plusieurs bâches pour abriter ce déferlement de la jante féminine de la région. Cette mobilisation est le fruit de l'engagement de l'Union des femmes du Crojet Guibérois. Le président Blaise Charles Goudet. Vas-y m'a fait confiance. Il pouvait même refuser, mais j'ai dit Papa, je vais faire mon conseil de coordination. Maman Guizier, dis à Charles Je vais faire un conseil de coordination. Elle dit Ah, est-ce que tu peux Maman Guizier Antoinette, présidente du COGEP, de l'Union des femmes du COGEP, vous m'avez demandé de travailler. Vous m'avez dit de rentrer dans les campements. Vous m'avez dit de rentrer dans les villages. Et voici mon travail. Vive le COGEP! COGEP! COGEP! Satisfaite de la mobilisation réussie par la représentation locale de sa structure, Antoinette Bizier, présidente nationale de l'Union des femmes du COGEP, a donné des consignes claires. Ici c'est où Ici c'est où Cette mobilisation extraordinaire qui vient de faire mentir tous ceux qui déniquent Charles Blegoudé pour dire pour Charles Blanc boudet c'est fini. Les clameurs vont se taire à partir d'aujourd'hui. Les clameurs vont se taire à jamais. Je remercie votre fidélité et votre loyauté à Charles Goudet et au COGEP. Le chef n'est pas là, mais vous n'avez pas balancé ni à gauche ni à droite. Quand on va marée, vous êtes resté fidèle avec vous-même. Vous êtes resté égal à vous-même. Vous êtes resté digne. Moi qui vous parle ici. Madame Mizé, j'ai d'abord été maman Blé-Goudé. Avant d'être aujourd'hui Union des femmes du COGEP. Ce qui veut dire, entre Charles Blé-Goudé et nous, il y a un lien, un lien particulier qui nous lie à Charles Blé-Goudé. Il est d'abord notre fils avant d'être notre président. Nous connaissons notre fils. Nous connaissons notre président. C'est un homme droit loyal. En tant que maman, en tant que femme, je vais vous mettre en mission. Je suis venu ce soir pour trois missions. Voici la première. Il y a des personnes qui se promettent, qui viennent raconter des choses au sujet de Charles de Boudet. La mission que je vous assigne maintenant, la première, posez-moi la question, où est notre fils Où est notre enfant Avez-vous laissé Charles Blé Goudé Charles Blé n'est pas allé à la haie parce qu'il a volé. Charles Blé Goudé allé à la haie pour notre combat. N'est-ce pas ça la vérité Est-ce qu'il est allait à la prison parce qu'il a volé Il allait à la prison pour notre combat Il est allé à la prison pour notre combat je vous ai déjà dit la première mission. Posez-les des questions. Où est notre fils? Où est Charles Blegoudet Où avez-vous laissé Charles Blegoudet Posez-les la question. Vous avez le droit de leur poser cette question. Charles Blegoudet est de Dibérois. Il est né ici. C'est un fils de Dibérois. Ici, là, c'est le bastion de Charles Blé deuxième mission vous devriez aller parcourir de village en village de campement en campement de canton en canton pour installer une base dans chaque village dans chaque campement dans les monts et dans les hameaux Il y a des personnes qui voudrions rencontrer Charles Blegoudet quand il va venir. Mais c'est ici qu'ils vont venir le rencontrer. C'est un gros bagage qui arrive. Un gros bagage pour toute la Côte d'Ivoire. Un gros bagage pour guinée Je vais appeler ici une dame. Une battante une dévouée, une engagée, une dynamique que je vais nommer ici, la camarade Blédé Noël. Merci. Camarade, merci. J'ai préféré que tu sois là-bas, que je t'appelle pour te dire merci de vivre devant ce peuple pour ce travail remarquable que tu as fait sur le terrain. Vous savez, il y a un an que j'étais ici à Guyberoua, plus précisément à Ziriwa. J'étais venu... Pour mettre en mission Blédé Noël que voici. Aujourd'hui, elle nous a rendu, en tout cas, le travail colossal qu'elle a fait sur le terrain. Camarade Blédé Noël, encore une fois, merci. Que Dieu te fortifie, qu'il te bénisse. Là où tu prends ta force, que Dieu te fortifie toujours. Afin que tu ailles encore de l'avant. Afin que le nom de Charles Goudet puisse triompher ici, dans les Diligas. La troisième mission Vous aurez en main Le Canari Le Canari de tout le monde Dans le Canari Il y a la boisson pour la fête Le Canari de l'espoir Le président Charles blé Blégoudé, par vidéoconférence, a tenu à remercier les femmes de chez lui avant d'apporter un peu plus de lumière sur les événements politiques en cours en Côte d'Ivoire. Trois couleurs, trois couleurs. Les trois couleurs que j'ai c'est orange, blanc, Les trois couleurs. Les trois couleurs. Que j'ai défendu hier dans la rue avec vous. Même depuis la haie, je défendrai toujours les trois couleurs orange, orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert. C'est ça qui est à femme. tu vois. Et pour les trois couleurs-là, si tu veux, il faut les mettre en prison. Tu perds ton temps. trois couleurs jusqu'à ce qu'un jour le mariage continue. Oh. Parce que quand je vais revenir à guimé mois les gens vont quitter aux États-Unis, ils vont quitter en Italie, ils vont quitter partout pour venir à Cuba. Mais quand ils viennent, je vais quitter tout. Je vais Bien tu peux voir où cela rassemblé, où il y a des amis, il y a des familles, il y a des doulas, il y a des pétés. Nous sommes un peuple hospitalier, nous sommes un peuple général, nous sommes un peuple accueillant, nous sommes un peuple plus... Va prendre sa fondation pour acheter toute la Côte d'Ivoire et contaminer toute la Côte d'Ivoire. Chaque jour rapproche les militants du COGEP de leur chef qui se mettra en route bientôt. Reste juste la date exacte pour que leurs rêves se réalisent. Soignez-nous au projet.